Aujourd'hui, on va vous filmer un grand c Picasso qui a le démarrage sans clé. Tout à fait. C'est un start-up comme on dit. Hein, ouais. Où il faut actionner l'embrayage et on appuie sur le bouton. Tu vois, je suis obligé d'actionner ouais. l'embrayage. Sinon, ça ne démarre pas. D'ailleurs, voilà. Donc, bah, écoute, ici, euh, Martin, moi, j'ai euh, un volant déjà où il y a beaucoup de, beaucoup de commandes beaucoup de il y a une commande vocale hein, qui fait appel à, à une voix qui, ouais. va, qui va nous demander ce qu'on veut faire, est-ce qu'on ouais. veut aller quelque part, est-ce qu'on veut téléphoner. Mon téléphone est connecté directement à la voiture. Hein. Quand ouais. je rentre dans la voiture, il est connecté par Bluetooth ouais. directement. Euh, évidemment, on a accès à, à la radio. On peut augmenter, diminuer le volume. On peut, euh, on peut régler la vitesse. Hein. Il y a un régulateur de vitesse, un cruise control comme, comme dans beaucoup de voitures. Voilà, adaptatif comme dans beaucoup de voitures aujourd'hui. Ouais et puis voilà, des petites options, euh, voilà, le téléphone, ici je peux décrocher et si je veux téléphoner directement de là, d'accord Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de savoir avant qu'on démarre encore Alors, tu, as, tu ouais. es sur euh, une version quand même euh, euh, business, hein, une version confort avec des sièges en cuir Une version confort Voilà, avec des sièges en cuir qui sont chauffants, si tu regardes ici en bas il y a une manette ici oui. qui permet d'actionner des rouleaux de massage dans ton dossier. Donc là, je les mets en route. Tu vois, il y a un petit oui, bouton oui. vert qui s'est allumé. Normalement, tu vas sentir progressivement oui, oui, des 200, petits rouleaux qui vont masser ton dos. 200. Quand tu as un petit peu mal au dos, à force de, de conduire, hein, quand c'est des longues distances, c'est toujours intéressant. 200. Et alors aussi, les sièges sont chauffants. Donc là, je vais le mettre en route, tu vas le sentir progressivement. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais l'assise va chauffer. Donc pour ceux qui sont un petit peu frileux, c'est confortable. D'accord voilà. D'accord. On démarre On y va Oui. On y va. J'ai mis, mis ta ceinture, je mets la mienne. Voilà, on est parti. Donc, évidemment, direction assistée, hein. ça c'est pour les rotations, pour tourner, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Oui. Voilà. On va prendre la N25 et moi je propose bah, d'aller vers chez toi, quoi, vers Otis, quoi. ça va Tu vas comme pour aller à Lenox Ok, ça va. Donc on a une possibilité aussi de, de varier le, le, la présentation des écrans. Tu vois Donc ici je peux changer les écrans. Regarde, il y a un affichage à droite qui se met soit en minimal, voilà minimal, il n'y a vraiment que le minimum qu'on a maxi. besoin. Tu vois, tu n'as que la vitesse. Euh, et alors je peux changer ça en cadrant, Par exemple, cadrant. voilà ce qui se passe. Voilà, tu as tous les cadrans avec euh, la consommation euh, euh, depuis le début du plein qu'on vient de faire. Voilà. Euh, et alors, il y a différents types d'écran aussi, mais je peux aussi changer, voilà, ici, conduite. Alors, est-ce que tu vois le... Voilà, ça, c'est la conduite, il est en train de me signaler quelles sont les bandes à gauche et à droite de la, de la bande où je suis. Là, quand les deux sont vertes, ça veut dire que je suis bien au milieu de ma bande. Si jamais je m'approche un peu trop de la bande du milieu, regarde, elle devient orange. Et qu'est-ce que j'ai qui clignote Tu as vu le petit, le petit voyant jaune qui clignote Ouais. Alors je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. On va d'abord se remettre sur une ligne droite. C'est un, un, un rappel, de, un, un, une aide à la conduite qui permet, si jamais tu t'endors ou si jamais tu ne te rends pas compte que tu changes de bande, regarde, je vais lâcher le volant, il va se diriger vers la bande, mais alors il rappelle lui-même, le volant revient à droite pour me dire, non là vous êtes en train de sortir de la voie, et pareil à droite. Oui, oui. Regarde, là si j'essaye avec mon volant d'aller à l'extérieur, il revient lui-même, c'est lui qui me redirige. Regarde, je ne fais rien, le volant me redirige dans la voie. Bon, évidemment, si, si le virage est trop important, je pense qu'il n'est pas capable de, de, de le faire euh, euh, dans toutes circonstances. Mais on va se remettre dans une ligne droite et tu vas voir que ça fonctionne. Et ça, évidemment, si par exemple on a une bande continue ici au milieu il ne va pas accepter que je change de bande parce qu'il sait qu'on ne peut pas évidemment changer de bande quand la bande est continue d'accord par contre si je mets mon clignotant si j'ai l'intention de changer de bande à ce moment là la voiture ne va pas me, me maintenir dans la voie elle va accepter le changement de bande alors que ce n'est pas autorisé par le permis de compte par le, le code de la route d'accord êtes ouais, d'accord ouais. voilà c'est voilà, quand on est en mode conduite on voit la voiture Donc, je vais changer de mode maintenant c'est mode navigation ça veut dire pas forcément tout essayé. Voilà, ma bah, navigation. En fait, en fait, on voit le, on voit le, le, le trajet. C'est comme quand on met une adresse, bah, il nous donne la carte, euh, qui nous permet de voir où on va. Donc là, je, je sors en direction de d'Authie. Alors comme tu l'as vu, les essuie-glaces se sont mis en route tout seuls. Ils sont automatiques Automatique. également. Hein. Il y a beaucoup de choses évidemment dans ce modèle qui sont automatisées. Les... les phares également. C'est c'est une quoi comme année que tu m'as dit 2017. C'est un modèle d'avril 2017. Voilà. Oh Oui, récente. Hein. Tout, à, tout à fait, assez récente. 110, chevaux, 110, euh, 110 kWh de puissance. 110 chevaux. Voilà, 110 chevaux. Ah. Euh, 2000 cm3 à peu près. Et voilà, une vitesse maximale qui est euh, décrite de à peu près 210 km heure, mmh. quand tout va bien. Ce qui est bien, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui parce qu'on est encore en, en plein jour, c'est que les phares sont directionnels. Donc ouais. ça c'est vraiment intéressant quand tu es dans une zone vraiment obscure et que tu es en train d'amorcer un virage, tes phares vont éclairer vers la route où tu te diriges. Donc ils ne vont pas éclairer euh, à l'extérieur du virage, ils vont se diriger vers... Vers le, la route, on, on fera un test tout à l'heure de, de stationnement en créneau avec le système de, de parc assist, d'accord Ouais. Mais pour l'instant, voilà, on le fera dans l'autre sens parce qu'il y a des voitures dans l'autre sens. Ici, c'est pas possible dans ce sens-ci. Mais c'est vrai que là, il y a plein de possibilités. Et moi, j'ai vraiment pas besoin, tu vois, comme ici, juste une place entre deux voitures. Là, il y a déjà beaucoup de place. Euh, le système est capable de te garer euh, vraiment dans un espace où il y a qu'une seule voiture qui peut se garer. Hein. Ouais, restera vraiment. Et là, là je, la vais. je vais où Ah ici tu habites là long de la rue D'accord, moi je pensais que c'était dans une des perpendiculaires. Alors on fait demi-tour alors Ouais. Ok. Voilà. Et eh ben, on va essayer, hein. On va essayer de mettre en route le parc assiste. on va voir ce que ça donne. Ouais dose. ouais. Alors. Donc, ici, regarde, j'ai un bouton ici. Tu habites où Ah, bah c'est la maison là, je là. reconnais la voiture. Bah, c'est parfait. Donc là, il n'y a personne derrière moi, donc j'en profite. Regarde ici. Donc, ici, tu vois le bouton avec le P et le volant. Ouais. Alors, quand j'actionne dessus, qu'est-ce qui va se passer Voilà. Il me demande quel genre de manœuvre je veux effectuer. Est-ce que je veux effectuer une entrée en créneau, une sortie en créneau, ou alors en bataille Un parking en bataille. Mais là, on n'est pas dans un cas de parking en bataille. D'accord Donc là on va, on va sélectionner l'entrée en créneau. Donc, va, allez, là il me donne un petit peu, il mesure. Maintenant il mesure un petit peu ce qui va se passer, c'est qu'il va voir quels sont les véhicules pour évaluer s'il y a la place ou pas pour se garer. Voilà, là, 20 km h en, en cours maximum. Voilà, ok. Il a dit ok, d'accord Et donc maintenant il demande reculer. Pour reculer je mets la marche arrière, je lâche le volant. Et on y va. Et on est parti. La voiture fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Tu entends le bip bip ouais. Ça, c'est les capteurs euh, arrière. Parce qu'on se rapproche de la voiture qui est derrière. Ouais. Hop. Maintenant, je mets la marche avant. Regarde le volant toujours. Il va se mettre correctement dans la bande. Et voilà. Stationnement terminé. Impeccable, hein Oui, impeccable. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment... Génial pour les personnes qui ont du mal à faire un, un créneau. Et a la même chose pour sortir. Donc regarde. Sortie en créneau. Choix du côté par clignotant. Donc on indique voilà, je veux aller à gauche. Donc comme ça, il sait de quel côté je veux sortir. D'abord, on recule. Hop. Et puis on est parti. Attention. Voilà, regarde, je ne fais rien du tout. Regarde ici. Regarde ici, c'est la voiture qui tourne. Hein. Tu vois Et voilà, c'est parti. Et on reprend. C'est vraiment très chouette, hein? C'est agréable, hein? Non, ça c'est précieux parce que c'est vrai que où les personnes qui ont du mal à se retourner en arrière, s'ils ont des douleurs à la nuque ou quoi, et qui ont du mal à faire la manœuvre, voilà, c'est franchement une aide intéressante euh, dans ce cas-là. quoi. Alors je te propose d'aller un peu sur, euh, soit un petit bout sur la V411 ou bien sur la N25. Oui, oui. Si tu veux. Et moi je suis très confortablement assis. Euh, D'accord. Ça y a pas à dire. Euh, ok, c'est confortable, oui. Alors on va mettre un petit peu plus de chauffage peut-être parce que là y il a, y, a y a 21 degrés. Il n'y a là. pas beaucoup de chauffage. On se va augmenter faire. un petit peu quand même pour que ce soit plus confortable. Surtout qu'on est en hiver quand même. Comme vous voyez, il pleut comme toujours en Belgique. En Belgique. Vers le haut, ici tu vas voir un bouton qui s'appelle SOS, ici rouge, ouais. et un autre bouton qui ressemble au sigle Citroën. Tu vois ouais. ces boutons-là ouais, Alors, ouais. ce bouton-là, c'est un bouton qui s'appelle Citroën Assistance. Donc si jamais on est, le véhicule est immobilisé pour une raison ou une autre, un pneu crevé ou un ah, problème ouais. comme ça, on peut actionner ce bouton et il y a, y a, une, y a une, un personnel de l'assistance Citroën qui nous répond, comme un téléphone. Et qui nous demande euh, ce qui se passe et quel problème on a. D'accord L'autre bouton qui est là, le bouton rouge donc SOS, c'est un bouton d'appel d'urgence qui euh, qui peut en cas de besoin prendre contact directement avec le 112 donc les, les services d'urgence, euh, euh, police, etc. Donc c'est quand même aussi précieux si par exemple tu es coincé dans ta voiture ou que tu n'as pas de téléphone, tu peux avoir un, un, un accès à ces deux services qui sont le service d'assistance Citroën ou les, les services de secours. Ouais, ouais. Intéressant, hein. Intéressant. Quand même précieux, ça, si jamais on euh, en a besoin. Bon, après, il y a les systèmes de confort, d'éclairage de la voiture, tu vois, ici, où on peut vraiment euh, allumer ouais. euh, la conduite de chacun. Si mon fils ou ma femme, s'ils sont à côté, veulent lire, ben, ils peuvent avoir cette petite lumière qui ne me dérange pas pour conduire, quoi. Tu vois Ouais. Voilà, moi, je vais éteindre, pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est sûr. Voilà, donc tu vois, tout à l'heure, on a, on a eu cette, cette alerte de, de franchissement de ligne. Tu t'en souviens, là quand y a eu, on a vu les bandes, donc, je vais remettre ce mode-là, qui était vraiment voilà, en mode conduite. Alors, maintenant, je vais dépasser les voitures. Tu vas voir, parce qu'ici, on est à 80, on a le droit de rouler à 90. Voilà. Et tu vois, là, tout de suite, les, les bandes sont, deviennent orange Quand je me rapproche, par exemple, là, ouais. un peu trop près du, du bord gauche, Changer de couleur, voilà, elle devient orange, et là j'ai le volant qui me corrige. Tu vois, regarde, je peux même le lâcher, il revient tout seul dans la voie. Ouais, ouais. Il y a un bouton qui clignote, là, il y a, une, il y a un voyant jaune qui clignote qui me dit Attention, vous êtes en train de changer de bande sans le vouloir. Donc, ouais. ça aussi, ce sont tous des, des systèmes d'aide qui permettent franchement côte, oui. de limiter les risques d'accident. Ouais souvent quand tu prends des non non je, je ne l'utilise pas souvent parce que bon, en général je, je suis quand même attentif et je, je, voilà, je sais ce que je fais quand je roule mais euh, voilà ça peut être ça peut être utile quand tu fais euh, une longue route et que tu risques soit de, de fatiguer un petit peu et de ne pas faire attention euh, voilà, oui. à tous les détails donc tu peux la mettre en, en route hein, euh, il y a tout un système de navigation euh, voilà qui est ici par exemple et qui permet de sélectionner « off » ou « on euh, ». Par exemple ici, euh, là, quand tu es en pleine nuit et que tu es avec tes feux de croisement, s'il n'y a personne en face, s'il ne ouais. détecte pas de lumière ou de voiture, il va commuter automatiquement ouais. sur les feux de route, donc les grands feux. Ouais, et oui. automatiquement, il revient en feu de croisement s'il y a un véhicule qui arrive, pour ne ouais. pas l'éblouir. Il y a ouais. plein de fonctions comme ça qui sont aussi Celui qu'on vient d'avoir, c'est celui qui s'appelle « l'aide au maintien dans la voie ». Tu vois, donc ouais. là il est on, si je le mets off évidemment il va plus corriger euh, la, le maintien dans la voie. Donc tout ça ah. peut être mis en route ou désactivé si on le souhaite. Ouais. Oui. Voilà, là on va monter sur l'autoroute. Voilà. J'ai la puissance du moteur, hein. on utilise le turbo là. On quand même. Voilà. Pas de la reprise. Ouais, franchement, euh, aucun problème. Aucun problème. Elle a de la puissance et c'est une 7 places, hein, donc il y, a, il y a moyen de mettre du monde dans la voiture et malgré tout, il y a toujours de la puissance, hein, une bonne reprise. Ouais. Alors On va dépasser celui-là aussi. Tu vois le véhicule, il indique véhicule proche quand ta distance avec le véhicule de devant est trop trop faible. Euh... Il ah, t'informe oui, que, que tu dois vraiment ah, oui. garder tes distances avec le véhicule de devant. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, on va faire un peu de moteur là. La couleur aussi elle est. Alors celle-ci est rouge. Hein. Elle Celle-ci c'est une très, voiture rouge. Très belle. Ouais. Bon là on ne le voit pas de l'intérieur mais tu peux le voir oui, sur les rétroviseurs. Hein, sur le voit, les rétroviseurs. Hein. On, on le la voit, voit sur les rétroviseurs. Elle a une attache remorque, celle ouais. on a la remorque, parce que quand on a parfois à euh, à la déchetterie ou transporter ouais. du matériel, du bois. Ouais, ouais. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai été chercher du bois euh, pour euh, la cheminée, donc j'ai rempli euh, la remorque avec, euh, avec du bois. Voilà, ici. Ah. Je viens rentrer 80 km/h, regarde ici on le voit, 80 est rentré, et voilà là il accélère tout seul pour aller jusqu'à 80. Ah oui, c'est voilà. bien. Tu vois, il a atteint un 80, maintenant il est en vitesse constante. C'est bien. Et il suffit que j'appuie sur la pause, hop, et là il se désactive et il ralentit. Puisque je n'appuie plus sur l'accélérateur. Donc alors je dois reprendre la conduite maintenant normalement. T'as compris hein Oui. Voilà. Donc ici on était dans les options de conduite. Je vais te montrer un peu voilà, le régulateur vitesse adaptatif. Tu en as parlé tantôt. L'aide au stationnement. Ça c'est les, les caméras avant et arrière. Et ici, il y a aussi des caméras sur les rétroviseurs, c'est ça qui permet le parc ouais. assist en fait. Hein. Quand on a fait le système de stationnement, oui, oui. il a également les caméras là sur le côté qui permet de, de voir si la, la distance entre la voiture de devant et la voiture de derrière est suffisante pour faire le, le stationnement. Oui, oui. et j'ai vu que tu avais les rappels de Clignot. Euh... Oui bien sûr, hein. Oui sur ouais, les rétroviseurs là, on les voit, là. Tu les, tu les vois clignoter aussi. Hein, oui. On va faire appel à la, à la dame qui répond au véhicule. Voilà. Veuillez parler après le bip. Mettre la radio, s'il vous plaît. Désolé, ce dispositif audio ne permet pas la sélection de titres par nom. Écoutez Radio Bell RTL. Radio réglée sur Bel RTL. Voilà, mais le son est coupé, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Même... Tu le vois là, hein, Bel RTL est réglé. Hein. Oui. Voilà. Alors, on peut également, évidemment, demander de faire appel au téléphone. Donc, je vais, je vais essayer là tout de suite. Veuillez parler après le bip. Accéder contact. Quel contact dois-je sélectionner? Dites par exemple Sélectionnez ligne 3 Ah oui c'est par ligne Sélectionnez ligne 4 Je n'ai pas compris Veuillez réessayer Sélectionnez ligne 4 Il n'y a aucune adresse enregistrée Pour ce contact Voilà donc tu vois bon, C'est des exemples hein, qui... Lui il essaye d'avoir toutes les informations Qu'on lui, on lui... Tu peux aussi dire un nom. Oui, tu peux aussi dire un nom et tu peux également l'utiliser pour aller à une destination. Alors on va le faire là maintenant pour rentrer à l'escalade par exemple. Oui. Guidé vers Louvain-la-Neuve. Voulez-vous être guidé vers l'adresse Louvain-la-Neuve Oui. Calcul d'itinéraire vers l'ouvert la neuve en cours. Tu l'as vu, hein? Un peu, petit peu tout, quoi. Ça va? Alors là, oui. tu vois, quand on s'est arrêté. J'ai lâché mon, mon pied ah, l'embrayage, le sur... j'ai le pied sur le frein le, le start, moteur il s'est coupé tout seul, voilà, c'est le start and stop. Ah, comme ah, quand tu arrives à un feu par exemple, hein, ouais. tu lâches l'accélérateur, tu lâches l'embrayage, le, il se met en, en arrêt pour que ça économise le moteur et de la, et de la ouais. consommation d'essence. Et puis quand tu veux redémarrer, hop, tu appuies l'embrayage et on a entendu le moteur s'est remis en route et ouais, en ouais. Partie, il est prêt à redémarrer. Alors on va l'éteindre complètement, voilà, on va l'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me faire vos retours en commentaire.